mieux. Enfin. Monte-nous comme tu sais faire Joanne, comme on vient de t'apprendre. Ouais Vas-y on... ben voilà, ça y est, enfin, ça arrive Alors je vous présente Agnès dont, dont je vous ai parlé beaucoup euh, lors de ma première vidéo pour mon premier essai. Et voilà Et, et aujourd'hui, on retente le coup en mettant encore plus de difficultés Ah bah là c'est clair hein euh, Froid, petite pluie, neige, euh, une grosse humidité... Et donc toi tu l'avais fait avec du boulot, moi je vais essayer avec du bois Voilà, je vais te montrer ça. Ok, on regarde C'est pas gagner que ça marche hein, je suis désolée hein Mais... Ah, suis pas mal Alors, soit on détache des petits cocos comme ça, déjà. Soit on rate Allez, le vent, plus du vent, on avait oublié le vent, voilà bon, ça peut pas être pire, hein. si on y arrive, enfin si tu y arrives, t'es trop forte, <rire> donc ça là, cette méthode là, elle est vraiment bien, parce que ça, on, tu vois, ça fait ces espèces de petits flas ouais. là, là, et ça, ça, sent, vraiment, oh, ça sent bon, et puis ça sent très bon, ouais, ouais effectivement ça sent le, le pain, ouais, moi je le fais toujours du bas vers le haut, faut quand même faire attention à son doigt, pour mettre des gants, parce que là comme ça ça marche nettement moins bien. Mais là t'as plus en train oh là là là là là là, il a un gros courant d'air. Il faudrait se trouver un... un para... Ah oui, je viens de trouver, je vais chercher. Ça permet de garder un peu l'espace la... un, un, un, un peu plus confiné. Bon, allez, on doit avoir la dose. Voilà. D'accord. C'est bien beau d'avoir ça, mais... On va, ouais, je garde ça pour l'instant finalement on n'a pas vraiment de petit bois Il ça. va bâtonner un petit peu pour... On est parti. Donc c'est euh, C'est moi qui fais les commentaires, pendant que Véronique essaye. <rire> Alors, j'ai pas l'équilibre. Ah ouais. Mal aux genoux. Ah c'est le truc chaud. Voilà. Est bon, le Alors, tu essayes de poser ouais. la, le fire steel un petit peu voilà, en 45 degrés et de frotter. Ah, ça y ah, est, yeah. tu mets ton boulot. Oui, oui, oui, Lily, tu peux te rapprocher à la limite, Lily, s'il te plaît Un seul, ça suffira ou j'en mets plus oh, Tu peux en mettre deux. Hop. Tu peux en mettre trois, même soyons, soyons parades. Hop. Tac, Maintenant que tu as mis ton boulot, ça sécurise le feu, tu vas le mettre dans la passoire. On a déjà un petit peu sécurisé le fond, voilà. Tac. Hop, hop, Ensuite, bien. on va mettre un petit peu les copeaux. Bon, tout est bien préparé ouais, à l'avance, doucement. Voilà, tranquille, pour pas l'étouffer. Donc moi, je m'occupe de la scène, hein. c'est moi la, la caméraman pour Véronique, hein. Ouais. Oh, et le petit-fils qui se casse la figure. Et toi, Lily, t'es ma caméraman. Voilà. <rire> et ben là, on ça... Va, on va Tac, et maintenant, ce que tu as bâtonné, Et là, donc, on les met au fur et à mesure, du plus petit, du plus petit, plus grand. D'accord, en laissant, effectivement, des espaces, en n'étouffant pas tout ça. Voilà, théoriquement, ça devrait partir. Si vraiment, on voit que ça a tendance à s'éteindre, Là, on prend des petits morceaux de bois gras, je dois en avoir dans ma caisse et ça servira d'allume-feu pour continuer avoir une flamme. Et on peut... Allez, mettre un petit peu de copeaux. Bon, je vous laisse, hein. au revoir. Arsène, Véronique Oui. Donc, pour les allumettes, la technique c'est vraiment le mettre au milieu, taper, et ensuite, hop, oh, écarté. Carter, et là on peut faire des trucs vraiment super fins et ça peut être vraiment pratique Donc, On peut continuer comme ça prendre le morceau Et, et Hop etc., etc Ça suit la fibre du bois C'est nickel Et ça peut faire des choses vraiment très très fines Comme des petites allumettes Voilà C'est pas assez ces gros bâton Non, je vais pas y arriver. Ouais. Oh, non puis il est. Alors, il n'y a pas envie de s'ouvrir. Non, non, attends, si, il y a une technique sinon. non, pas ça. Pas ça. Non, <rire> je de la <rire> <rire> C'est que tu prends. Ouais. Tu prends en fait un ton couteau. Que j'ai mis, je ne sais pas où. Euh, ouais, il ouais, y a des nœuds, ça va être, ça va être assez horrible. Mais sinon, je te je ah dis, je ouais, pas pensé à ça. D'accord, tu le bâtonnes en fait comme ça pour enlever que des ah, bah ouais, comme, comme si c'était les bouts d'écorce, quoi. Mais bon, il est quand même super gros ouais Puis je sais pas, il a beau être hyper léger, il est bien dense il ou je sais pas quoi. Lui, lui, après, lui, lui, il, est, il est mort, mais il est vivant, mais il est vivant, mais il est mort. Ah oui, au bout d'un moment ça brûle. Non, mais là il est vraiment trop gros. Ce truc. Et sinon, c'est notre technique. Sinon, après, c'est des coins. Il faudrait se fabriquer un coin, un coin, coin, d'accord, un petit coin, coin en bois. Bon, c'est assez rapide, mais voilà. Là, les côtés comme ça. Voilà. J'ai pas pris mon gros couteau Je suis désolée. C'est pas grave. Sinon j'aurais eu. Sinon j'aurais. Alors c'est en chamallow, Maintenant que le feu a démarré. Où va ça ça prend bien la couleur euh, très vite. Allez, les 4 heures, c'est l'heure du goûter mmh. Et moi, j'ai même pas oh, mangé. Il va être cramé ton ouais, chamalo, pas, là. Je vais préparer un petit truc. Ou ah Alors, attention. Et voilà, ça fait une torche. Oups. Dans la oh neige. il est C'est de la neige Mais euh, déjà c'est de la neige, c'est pas sale, mais c'est surtout qu'il a fait un petit peu trop cramer quand même. Ouais, ouais. je crois qu'il faudrait en faire un autre. Oh, c'est ouais. pas un Ah non, s'il te plaît maman mmh. Attends Hein problème Alors cette expérience chamallow... Quand... bien passé Le chamallow il est à mais quand même il est bon mmh. Et toi Lily C'était trop bon ah bon. Ça fait un peu brûler. Ah oui. Est-ce que c'est bon le brûler euh, Je verrai le prochain Moi je vais le mettre dans l'autre côté. Moi. Ah bon les, les, petites, euh, les petites brochettes en bois, même passées sous l'eau, ça marche pas, ça brûle trop vite. Et oui. C'est pour ça qu'on prend du verre exceptionnellement. J'aime pas ça. C'est pas cool, mais c'est juste deux petites branches D'accord, qu'on va écorcer euh, Désolé, mais moi j'aime... T'en veux plus clou? Ah bah on va faire qu'une, c'est pas grave, après ce sera pour moi aussi Donc là, tac, on écorce un peu le bout On a fait un petit peu pointu Maman, je peux en prendre un pour mettre un peu Bah ça c'est le vert, Et les, les secs, je les ai coupés, ils sont un peu petits oh, maintenant ouais. Voilà, donc les petites pointes pour mettre le chamallow et là du coup ça va pas ça va pas casser ça va pas brûler aussi vite que les pics à brochette les piques à brochette voilà, ça peut prendre du oh, feu les très bien tiens ouais. je... quand j'étais jeune ouais. <rire> comme si je l'étais plus mais c'est pas grave les copains adoraient ça et moi c'est je sais pas je me demandais comment ils faisaient pour adorer là c'était un peu hier. Voilà, donc tu vois, là il prend la couleur, on ne laisse pas trop longtemps, tac, ça marche déjà, là, voilà. mais le bâton n'a pas, bâton... pas brûlé du tout, voilà, ça va, voilà, la ch... chenille, qui en veut, oui. non, non, tu le prends directement, euh, tu attends qu'il refroidisse et ensuite fait, tu le manges directement, allez